La construction est une affaire de famille pour Marc. Il y a les matinées Lego, les gouttes et briques de bois, les mercredis jeux vidéo ou les week-ends sable. Marc est tenace et ne renonce jamais devant l'adversité. La précision est son affaire, l'anticipation, sa qualité première. Même si Marc a beaucoup de mal à appliquer son talent d'anticipation au quotidien, il n'en reste pas moins un excellent charpentier. Ça, à la CGT, nous le savons. Pour une juste reconnaissance, donne-toi le droit, votre CGT.